L'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la base de code existante pour soit se perfectionner, soit apprendre, soit essayer de progresser ou d'aller vers travailler vers le travail, vers travail sur des projets réels et comment donc intégrer ça dans notre pratique quotidienne de Python, entre autres. Donc moi je suis dans l'enseignement, je suis professeur à la haute école d'ingénierie de, de Fribourg en Suisse, à côté de ça, je suis un mentor Python et data scientist sur une plateforme qui s'appelle openclassrooms.com et je suis également formateur Python indépendant, euh, data scientist et web développeur. Donc je fais du Python depuis, depuis les années 2000, donc à l'époque c'était du Python 1.5, juste avant Python 2.0, qui donc j'ai passé par pas mal de transformations euh, Python, ça fait quand même pas mal d'années que euh, je suis dans ce milieu-là. Donc euh, mes étudiants sont principalement des ingénieurs, ingénieurs dans le domaine du procédé. Ici, on voit dans quoi ils travaillent. Ils utilisent Python pour faire de la modélisation, pour prédire ce qu'ils vont faire. C'est essentiellement donc du, euh, du travail d'ingénierie, du calcul scientifique, mais pas que. Et euh, on essaie d'apprendre à coder au plus proche des bonnes pratiques, au plus proche de qu'est-ce qu'on qui va être fait dans des projets réels, ils apprennent à être opérationnels très vite sur des projets euh, d'entreprise. Et donc pour être très vite opérationnels sur des projets d'entreprise, il leur faut très rapidement voir du vrai code et pas simplement du code jouet euh, issu d'un tutoriel par exemple. Donc l'idée c'est, euh, le point derrière ce tutoriel, euh, c'est quels sont les besoins d'un point de vue de l'enseignement par rapport à l'utilisation de code. Alors, oui. quels sont les manques également Donc le premier réflexe, quand on va sur GitHub, lorsqu'on forque son repo, quand on clone son repo et qu'on commence à arriver à l'intérieur du code, ben, on est un petit peu dans cette situation-là, on a l'impression qu'il y a plein de fichiers partout, etc. Qu'il n'y a pas forcément de, euh, de structure évidente, on ne sait pas par où commencer, et... Euh, le réflexe de l'étudiant, si c'est sa première fois, va probablement euh, de, va de laisser tomber et peut-être d'essayer de trouver un tutoriel plus spécifique en cours, plus spécifique en MOOC, plus spécifique euh, sur le web. Et ce MOOC euh, sera certainement de très bonne qualité, proposera des bouts de code de bonne qualité, peut-être va promouvoir des bonnes pratiques, mais ce ne sera jamais euh, du « real life ». Ce ne sera jamais euh, finalement euh, des outils euh, réels, ce ne sera jamais une architecture réelle, complexe, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait lire du code alors que lire du code, ce n'est pas très pédagogique pour apprendre, ou plutôt, ce n'est pas du code qui a été préformaté pour être pédagogique Peut-être simplement parce que les, in les ingénieurs, les architectes, toutes les autres corps de métier ont l'habitude d'apprendre du passé et pour apprendre du passé, d'essayer de voir qu'est-ce qui a été fait, d'essayer de voir comment ça a été fait, voire même de dupliquer des choses qui ont déjà été faites. On parle toujours de réinventer la roue, mais parfois, éventuellement, réinventer la roue, ce n'est pas trop mal, mais avant de vouloir réinventer la roue, il faut savoir quelles sont les pratiques. Quelle est cette roue ou déjà savoir qu'elle existe. J'ai mis un sablier également parce que je voulais faire référence au temps. Alors il est clair que ça prend du temps d'apprendre à rentrer dans un vrai projet. Mais également il vous faut vous dire que vous passez beaucoup de temps à apprendre à coder. Vous apprenez beaucoup de temps à coder, mais le temps que vous passez à coder est à peine un dixième du temps que vous passez à lire du code. Donc, dans sa vie de développeur, il est accepté qu'on passe dix fois plus de temps à lire du code et découvrir du code qu'à coder. Chose surprenante, quand on discute avec des collègues, ils ont tous l'impression, quand on parle de ce sujet de code reading, lire du code, rentrer dans une base du code, ouais, mais me coder, moi je sais, euh, pas de problème, je rentre dans du code, pas de problème. Mais combien de temps tu as passé à étudier comment Comment lire du code En fait, dans la plupart des universités du monde, et c'est le cas dans l'université où je travaille, on passe, ou on passait, on a commencé à l'introduire maintenant, on passait zéro minute à apprendre à rentrer dans un projet réel. L'inspiration derrière ce talk, c'est notamment un livre de Dominic Spinellis, code reading, qui regorge de trucs intéressants de petits tricks et de choses à rechercher dans un code pour nous aider à pratiquer. Également, je donnerai les références à la fin en talk de Suzanne Tan à PyCon 2016 qui, elle, va vraiment en détail dans le code de request et vous montrer une sorte de chemin pour essayer de rentrer dans cette base de code de la bibliothèque request. Euh, ici, je ne vais pas aller dans le détail du code d'une bibliothèque en 25 minutes, Difficile, je resterai un petit peu plus large. J'insisterai plutôt sur les outils. Mais l'idée, si vous voulez effectivement approfondir, essayez une fois de vous plonger de manière guidée dans une base de code d'une bibliothèque reconnue pour son API propre par une personne qui a déjà fait des preuves. Benjamin Rice est quelqu'un qui a déjà développé beaucoup de choses en Python, notamment Pipenv, Records et d'autres bibliothèques. Donc essayez d'aller dans du code qui a une certaine reconnaissance en termes de qualité. Et là, on va être nourri en bonne pratique. Quels sont les outils Tout d'abord, je dirais qu'il faut trois outils essentiels. Il faut un outil de recherche capable de faire de la recherche multifichier. Je vais vous parler de source graph, mais sinon, il y a GREP, hack, votre éditeur possède certainement également ce type de, euh, de fonctionnalité. Je suis un utilisateur de VIM, donc VimGrep me convient parfaitement. Votre EDI possède également euh, quelque chose qui permet ça. Une commande comme hack est également parfaite pour rechercher une chaîne de caractères à l'intérieur de multiples fichiers. Bref, notre euh, point ici est d'utiliser un outil pour viser quelque chose de particulier dans une base de code et pouvoir commencer quelque part. Encore faut-il pouvoir identifier la cible. Une autre chose dont on aura besoin, ou dont on a besoin de manière générale, c'est que dans une lecture de code, on a toujours besoin de passer d'un appel de fonction ou d'un appel de méthode à une définition pour voir ce que fait la fonction. Donc, quel que soit l'outil que vous utilisez, vous devez vous familiariser avec la fonctionnalité GoToDefinition. Sur Vim, on fait un CTRL bracket et on aura besoin également de 6 tags pour produire un index des différents symboles dans notre projet. Dans certains EDI comme Sublime Text, ce sera plutôt Alg. Sur d'autres, comme PitchArm, on va simplement cliquer sur un symbole. Sur d'autres, comme VS Code, je crois d'ailleurs qu'il y a un atelier cet après-midi pour monter sa, euh, sa stack VS Code, on a en F12. Et on a également la possibilité de faire un contrôle clic ou des choses comme ça. Ce qui est essentiel, c'est de connaître son outil de travail. Et en tant que développeur, son outil de travail, c'est l'éditeur. Mais l'éditeur ne sert pas que à écrire du code, mais également à le lire. Enfin, un outil qu'on sous-estime souvent, notamment par le fait que mes étudiants, pour une raison que j'ignore, sont des fans de, du print, c'est des printeurs compulsifs, et utilisent très peu volontiers un en débuggeur. un débuggeur, c'est pratique, ça vous permet de mettre en point d'arrêt quelque part dans le code, Enfin, en ayant fait une supposition, et tout d'un coup, vous lancez votre, euh, votre programme et vous regardez où ça s'arrête. Et une fois que vous êtes dans ce point d'arrêt, vous allez pouvoir avancer pas à pas dans votre programme, voir quelle est la valeur des différentes euh, variables, et tout ça, et tout ça. Et pour utiliser un debugger, il n'y a pas besoin d'avoir PitchArm. On peut utiliser aussi PUDB ou simplement PDB. Donc on a des interfaces... Dans le terminal, en GUI, en... Enfin, on a vraiment plein d'outils qui permettent de débugger et de fixer des points d'arrêt. On peut utiliser un debugger également pour découvrir une base de code et pas uniquement pour débugger son propre code. Ça, c'est une chose. Donc, Quelques outils. Ici, okay, j'ai un devgate à voir, j'aimerais voir dans un projet comme Request. J'ai utilisé ici euh, l'utilitaire hack, qui est une sorte de version moderne de grep. Donc dans hack, je peux faire hack euh, python et chercher mon terme. Je vois ici toute une liste colorée qui apparaît. Enfin, voilà le get que je cherchais. Disons, ça prend euh, quelques secondes de le faire. Donc même si je n'ai pas d'outils particulier, je peux toujours me replier sur le terminal. Un outil que j'aime bien, que vous connaissez peut-être pas, c'est SourceGraph. SourceGraph, c'est un plugin pour, pour Chrome ou Firefox que vous pouvez directement un, donc, euh, installer sur votre navigateur. Et lorsque je vais sur GitHub, je peux directement naviguer dans le source code de GitHub. Certes, vous pouvez le faire sans utiliser d'outils particuliers. L'avantage de hack ici, c'est que j'ai réellement une recherche de symboles, une recherche de fonctions et euh, il y a réellement un parseur pour votre langage qui va l'analyser, qui va essayer d'aller trouver euh, une fonction ou une méthode pour vous. Je laisse les personnes rentrer. Bon. Source Graph vous permettra donc d'aller rentrer dans un code, même sans que vous l'ayez cloné en local. Donc je suis sur GitHub, j'ai envie de naviguer, j'ai ici à la fois une recherche multi-fichiers et en go to definition direct dans GitHub. Je vois que Victor a fini. Je suis toujours sur source, gra source graph, ici. Je vois ici que, directement depuis GitHub, malheureusement, ça ne sort pas super à l'écran, je suis sur l'import de la classe request ici. Simplement en survolant request avec ma souris, je vois que j'ai une, euh, une fenêtre modale qui s'ouvre avec une possibilité de lire la docstring associée à cette, euh, à cette classe, mais également directement une possibilité à l'intérieur de GitHub de faire un go-to-definition éventuellement de faire euh, enfin Find Implementation, si c'est une classe, je vais pouvoir, pour une classe abstraite, voir euh, quelles sont les classes qui héritent de ces dernières, etc., etc. Donc, sans avoir besoin de cloner en local mon projet, je peux vraiment faire de la recherche ciblée à l'intérieur de ma base de code. Donc, les outils, on les a. Maintenant, ce que vous allez découvrir... Si vous euh, rentrez dans les ressources que je vais vous donner à la fin, dans les, le livre et la présentation que je vais vous recommander, vous allez découvrir que lire une base de code, ce n'est pas un processus linéaire, ce n'est pas un beau roman qu'on commence au premier fichier, qu'on termine à la dernière page, mais bien en jump, des sauts multiples entre différents points dans le code. Alors pour faire des sauts multiples dans le code, vous devez déterminer où rentrer, et qu'est-ce que vous voulez faire Donc, où rentrer Et quel est mon objectif Certaines personnes, ça m'arrive parfois dans le train, aiment bien lire du code pour lire du code, découvrir de nouvelles structures de données et tout ça. Mais d'avoir un objectif, c'est quelque chose de plus efficace. Vous pourriez vous dire, par exemple, voilà une fonctionnalité, voilà un programme que j'exécute en ligne de commande. J'aimerais bien lui ajouter une nouvelle option. Ou j'aimerais bien modifier le fonctionnement de cette option, ne serait-ce que ici, j'aimerais bien qu'il y ait un caractère de plus qui apparaisse, comme ça je trouve le chemin qu'il faut pour modifier ça. Donc trouver un objectif, aussi petit soit-il, va vous aider à rentrer dans cette base de code. Et au passage, quel est, quel va être, les, enfin, avec cette cible, qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir Alors, mon point, c'est que d'un point de vue pédagogique, de ne pas hésiter à utiliser les bases de code, ça vous permettra d'apprendre les choses suivantes. Tout d'abord, je ne compte plus les étudiants qui écrivent sur GitHub en readme qui fait à peine une ligne. Donc déjà, je peux trouver sur GitHub comment écrire en bon readme. Je peux trouver sur Github comment écrire une bonne documentation. Qu'est-ce qu'il faut documenter Quelles sont les fonctions que je documente en détail et quelles sont celles que je ne documente pas Vous allez également pouvoir apprendre à vous constituer une boîte à outils. Quels sont les outils qui sont utilisés par les vrais projets dans la vraie vie Ok, Moi, je vois toujours mais quels outils je dois utiliser pour faire ce tuto, etc. Machin, truc. Mais... Dans la vraie vie, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser De quoi j'ai vraiment besoin De quoi j'ai pas besoin Qu'est-ce qui est de la poudre aux yeux Qu'est-ce qui est Je vais également voir ici comment réaliser des tests unitaires. J'ai donné une conférence hier sur une bibliothèque qui s'appelle Hypothesis, qui génère automatiquement des tests unitaires pour nous. Dans un contexte d'enseignement, c'est pas mal. Mais si je vais lire dans le code dans des vrais projets, et que je regarde qu'est-ce que ces gens testent. Je vais apprendre à écrire des bons tests unitaires ou de voir en tout cas, mais qu'est-ce qu'en test unitaire Qu'est-ce que je dois tester Qu'est-ce que je ne dois pas tester qu Est-ce que, est -ce que, est -ce que je, je, dois, je peux me permettre d'avoir beaucoup de tests unitaires Est-ce que je dois en avoir peu Est-ce que je peux en grouper beaucoup dans un test, etc. Toutes ces questions-là, on les trouve très peu dans les tutos en ligne. On ne les trouve pas du tout dans les MOOC que j'ai vus. Donc, dans un projet réel, vous pouvez... Simplement, vous allez vous promener dans le fichier, euh, dans le répertoire tests du projet, et vous avez des tests unitaires en veux-tu en voilà. Et plus qu'à regarder comment est-ce qu'ils sont conçus. Ça également vous permettra de découvrir de nouvelles structures de données. Ok, je connais la liste, je connais le dictionnaire, mais est-ce que vous avez déjà vu en un abstract syntax tree Est-ce que vous avez déjà vu des graphes est-ce que vous avez déjà vu des... etc. Et puis même si vous en avez déjà vu, vous découvrirez des nouvelles implémentations. Ça vous donnera peut-être des nouvelles idées. Donc ne pas hésiter à s'arrêter sur les structures de données, dire, voilà, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier Moi, je l'ai vu dans un cours d'algo, mais euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Est-ce qu'il a optimisé quelque chose Est-ce que c'est une implémentation naïve ou vraiment il y a une forte dose d'optimisation qui est, qui est proposée ici Est-ce que j'aurais pu faire plus simple D'où vient la complexité qui a l'air d'être devant moi Donc je vais peut-être découvrir de nouveaux algorithmes et finalement de nouvelles organisations, architectures. Peut-être que je vais rentrer dans un projet Django et je vais voir que la personne, elle n'organise pas comme moi. Pourquoi est-ce qu'elle le fait comme ça et pas autrement Si vous avez eu l'occasion de faire du Django et que vous avez parcouru le livre « Too Scoop » sauf Django, vous voyez qu'il y a d'autres manières d'organiser un projet Django que simplement euh, le, enfin, la production qui va sortir de Django Admin. Finalement, si on fait de l'objet, on va découvrir des implémentations de différents euh, euh, euh, patterns de conception, ou patrons de conception en français, où euh, les algorithmes, je les ai mis deux fois et je pas vu. Donc voilà, en excellent readme, celui de, de request avec une intro certes la photo met de la poudre aux yeux mais c'est pas désagréable et ensuite des instructions sur comment installer sur comment faire mais simplement déjà de regarder des bons readme nous montre comment faire ici je suis directement sur github dans source graph également ben voilà une implémentation de Q. donc une file je vais pouvoir découvrir Qu'est-ce que fait déjà cette implémentation Essayer de la mettre en perspective et de la mettre en relation avec mes cours, éventuellement, si je suis étudiant. H. Qu'est-ce que c'est en H Toujours dans Source Graph, je regarde. H. Hlib, Ok, c'est des algorithmes de chiffrement. Htable, une table de hachage. Okay. Déjà là, je peux thématiser différentes choses. De manière générale, vous verrez que les tests unitaires sont d'excellents points d'entrée parce qu'ils constituent souvent de mini-exemples d'utilisation d'une méthode ou d'une classe. Donc lire les tests unitaires, ça vous apprend non seulement à écrire des tests unitaires, mais utiliser les tests unitaires pour identifier des points d'entrée, identifier des pratiques et voir quelles sont les fonctions qui sont importantes, c'est également très pratique pour entrer dans une base de code. Finalement, read the fucking manual. Okay, on peut le lire sur GitHub, dans le répertoire Docs, ou la vraie doc, mais lorsqu'on essaie de voir et d'apprendre le fonctionnement d'une fonction, d'en comprendre, éventuellement, ayez toujours la doc à côté. Plutôt que de lire ligne par ligne l'algorithme, déjà essayez de comprendre globalement qu'est-ce que la fonction est censée faire, qu'est-ce que j'attends de, de cette fonction, qu'est-ce que j'attends de cette méthode, qu'est-ce que j'attends de cette classe Finalement, rien de tel que de mettre les mains dans le cambouis. On aime tous faire des projets, on est tous des personnes qui aimons résoudre des problèmes. Donc plutôt que de faire en énième jeu du pendu, okay, pourquoi pas essayer de chercher, comprendre en point, voire même de contrôler nos hypothèses. Influencer nous-mêmes en algorithme, essayer de modifier le fonctionnement et ensuite de lancer des tests ou d'ajouter des tests unitaires qui vont vérifier le fonctionnement. Donc, une approche expérimentale. Donc, dans un cursus d'ingénieur, on pourrait très bien supprimer les projets classiques et puis essayer d'avoir un projet qui est plus d'ajouter une mini-fonctionnalité à quelque chose qui existe déjà. Bref, soyez actifs. Je sais que ce n'est pas mes quelques kilos en trop qui... Joue pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi une, une demoiselle bien plus fine pour montrer l'activité. Mais l'idée de, est de dire ici, lorsqu'on lit du code, on essaie d'être actif, d'énoncer des hypothèses, faire des modifications, vérifier qu'on a, qu a tout bon. Okay Donc tout ça, ça va vous aider à comprendre et de maîtriser la base de code sur laquelle vous travaillez. En conclusion, donc, la lecture de code, rentrer dans un projet peut être un outil d'enseignement et d'apprentissage efficace. Et quand je dis apprentissage, je ne pense pas juste à l'école, à l'école d'ingénieur, mais dans ce métier-là, on apprend toute sa vie. Ce qui me dit qu'il a 15 ans d'expérience en Go, je ne vais pas le prendre très au sérieux. Donc, il y a des technos qui arrivent, et ces technos viennent souvent avec leurs pratiques, leurs bonnes pratiques. Donc même si j'ai 20 ans d'expérience, il n'y a pas de miracle. Si je veux être en pro avec ce framework ou ce framework, je vais devoir me familiariser avec ces pratiques. Et se familiariser avec ces pratiques, c'est peut-être déjà de regarder comment s'organisent des, des, euh, des projets dans ce langage. Aussi, ça s'apprend. Ça se pratique et ça s'apprend. Alors donc, c'est dommage, de ce point de vue-là, de trouver zéro minute de ligne de code dans la plupart des cursus. C'est professionnalisant, bien plus que de faire euh, des MOOC ou des tutos sur le web. Ça donne un objectif concret, et au final, le résultat peut éventuellement être une contribution au projet sur lequel vous allez euh, pouvoir éventuellement amener des nouvelles fonctionnalités, voire des corrections. Donc la contribution n'est pas le but en soi, mais peut-être en résultat de cette démarche. Les ressources pour le faire, tout d'abord c'est d'essayer. Si vous n'avez pas essayé, faites-le, rentrez dans le code source de Django. Il y a des choses très intéressantes, de voir comment fonctionne l'ORM de voir comment euh, fonctionnent différents aspects, ne serait-ce que bah, le système des formulaires, okay. euh, comment est-ce que je euh, gère euh, mes templates, le moteur de template, essayer de voir comment le parseur du moteur de template fonctionne. Toujours avec un objectif, je n'apprends pas à utiliser Django, je vais essayer d'aller voir comment est-ce que le moteur, de, du moteur de, oh, non, le moteur de template fonctionne, comment il fait le parsing, comment il fait le lexing, etc. Je vais vraiment essayer d'y aller avec des objectifs. Je vous invite à regarder sur euh, la vidéo de Suzanne Tan pour, sur Pycon euh, 2016 sur YouTube, et Code Reading de Dominis Spinellis, qui vous donne plein de trucs pour lire du code. Malheureusement, Code Reading, c'est euh, déjà un livre qui date de 2006, qui prend effectivement l'open source comme, euh, un, comme contexte, mais également qui, qui est multilangage, donc ce n'est pas forcément que du Python, bien sûr. Voilà, merci pour votre attention. Je suis ouvert aux questions si on a encore le temps. En tout cas, dans mon timer, c'est bon, mais on a commencé un petit peu retard. <rire> alors si j'ai 20 minutes de questions j'ai 2 minutes pour vous montrer dans ma recherche pour ce talk j'ai trouver un outil pratique pour facilement prendre une base de code et je suis tombé sur 2-3 plugins mais Sourcegraph a retenu mon attention donc tapez Sourcegraph sur Google et vous pourrez en avoir, avoir plus d'informations, je ne sais pas qui a déjà essayé Sourcegraph d'accord. Donc ici, euh, une personne l'a déjà essayé, mais on peut voir que c'est relativement pratique. Là, je suis sur GitHub. Je ne suis pas sur un logiciel en particulier, juste installer un source grave. donc je vois que je peux naviguer sur un symbole, ici, avoir directement les docs. Je peux directement cliquer sur Go to Definition, et puis, je vais directement aboutir à la définition de ma classe. Je peux revenir en arrière euh, simplement dans le navigateur. Donc, c'est vraiment du, euh, du browsing euh, très, euh, très simple. Je peux me rendre au haut de la, taille, la, la page GitHub et faire un, un clic sur View Repository ici. Donc là, j'ai une nouvelle vue qui va s'ouvrir avec un, une recherche multifichier. Donc, en fonction du nom que, de ce que je recherche, alors, je ne sais pas, il y a des exemples avec HTTP, euh, BIN ou autre. Euh, donc, je peux, ici, aller faire des recherches très ciblées, tout en restant sur GitHub. Ça me permet de découvrir un projet sans trop travailler en local au départ. OK Ensuite, vous pouvez, avec vos propres outils, cloner le... Réveil cloner le projet si vous avez déterminé qu'il vous intéresse, si vous voulez commencer à expérimenter, et ensuite, commencer à modifier le code, essayer d'émettre de, de des hypothèses, essayer d'écrire des tests unitaires pour vérifier que vos hypothèses sont correctes, etc. etc. Donc, essayez Source Graph, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'essayer euh, moi-même. J'ai découvert pas mal de choses dans les sources de ces python et puis euh, je vous invite à, à essayer. Il n'y a pas de questions. On n'a pas forcément besoin des, des minutes en plus. Merci. Ah oui Juste, euh, Vous êtes prof, comment, euh, comment, euh, quelle est la réaction des élèves par rapport à, à, à ce qu'ils trouvent eux-mêmes un objectif et, et comment réussir à attiser la curiosité en fait à mm -hmm. euh, voir, euh, Alors, bon, au, au début, c'est un petit peu la panique. Donc ça, c'est le premier effet, mais une fois qu'on a appris, alors concrètement, j'utilise mon temps au début par apprendre à chercher. Donc au début, on met en place un certain nombre d'outils qui permettent de rechercher quelque chose. Et ensuite, on peut y aller dans le contexte cours toujours par une thématisation. Je prends un code dont je sais, par exemple, qu'il sera riche en différentes structures de données, par exemple. Et puis, je fais des recherches assez, euh, assez bêtes au début. Euh, simplement, si je sais que je veux étudier les arbres et comment on les manipule, je recherche par nom de structure de données, par tree ou graph, ou etc. Ou queue. Et puis, je vais voir dans le code okay, où j'arrive. Une structure de données, finalement, c'est assez stable d'un projet à l'autre, mais l'implémentation dans les détails peut varier. Donc, on voit déjà... Que très rapidement on arrive à quelque part dans une base de code, et puis une structure de données a l'avantage, c'est qu'elle est souvent self-contained. Donc euh, peut-être, se, son fonctionnement va se dispatcher sur une, deux ou trois classes, ou mais pas beaucoup plus. Mais on arrive à abstraire beaucoup facilement cette structure de données. Donc déjà là, on commence à des exemples où on va facilement avec eux pouvoir les emmener quelque part où on sait qu'on va avoir du succès. Et ça. Un étudiant qui commence à avoir un ou deux petits succès va prendre confiance et puis après aller beaucoup plus volontiers dans un projet, euh, chercher des choses un petit peu plus fouillées, essayer même d'apporter ses premières modifications. Et en pratique, ça se passe assez bien. Les étudiants arrivent assez bien à amener leurs petites modifications à droite, à gauche. Ce n'est souvent pas des choses qui ont un intérêt du point de vue de la contribution au début, même si c'est une petite idée, même si c'est modifier euh, simplement une chaîne à un endroit donné. Mais on devient vite plus ambitieux, et je me dis que sur un travail de fin d'études, sur un travail de master ou un travail de bachelor, c'est le contexte, chez moi, en, en, en Suisse, on parle de bachelor et de master uniquement, donc en un, un travail de fin d'études, on va dire. Là, on pourrait, plutôt que de finalement réimplémenter quelque chose from scratch, pourquoi pas se dire de contribuer à un projet, ça peut être cadré, on sait que ce n'est pas non plus en mastodonte, mais un, un projet où on a pour objectif de rajouter une fonctionnalité. Éventuellement, on pourrait cadrer ça en allant dans la liste des, des bugs et des issues qui sont ouvertes dans le projet, et pourquoi pas en piquer une. Ça nous donne un objectif et on essaie de le résoudre. Donc du coup, ça nous donne éventuellement une contribution potentielle et personnellement, je me dis qu'une pull request à la fin d'un travail, pourquoi pas je fais un rapport effectivement sur mon travail, mais euh, une pull request sur un projet euh, qui a de l'importance pour moi peut être quelque chose d'assez valorisant et tout autant valorisant que certains projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, Alors, nous, on fait, ce, on implémente ça pas sur des projets vraiment de fin d'études, pour l'instant, la plupart du temps, comme c'est une école d'ingénieur, nos projets viennent de l'industrie. Alors, effectivement, ils contribuent à des bases de code existantes dans les projets de fin d'études, mais pas nécessairement sur un projet open source, où ça arrive, bien sûr. Mais euh, c'est pas systématique. Par contre, euh, effectivement, euh, dans, les, euh, dans les projets euh, en cours de, de cursus, en cours de parcours, ils font ces modifications. Par contre, euh, c'est assez rare que, euh, jusqu'à maintenant, on ne le fait pas aller jusqu'à une pull request, par exemple. Pour le faire. Et ça, ce serait intéressant, effectivement, comme vous dites, qu'on pourrait aller, par exemple, jusqu'à une pull request et demander à la personne ne serait-ce que de vendre sa pull request à, euh, au, donc, euh, au repo upstream et à la, euh, éventuellement aller en parler sur les canaux dédiés à cette bibliothèque ou à cette techno. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et l'aspect social, l'aspect collaboratif, l'aspect travail en groupe et l'aspect vendre son travail sont effectivement des, des aspects intéressants. Chez nous, ça se limite généralement à une présentation, en un talk, qu'ils vont donner devant tout le reste de la classe. Mais éventuellement, il y a peut-être des choses à, à mettre en place dans une logique open source, euh, d'essayer de bah, si travail intéressant en tout cas d'essayer d'aller jusqu'au bout du processus je crois que c'est tout bon alors je vous remercie encore mille fois d'être venu et je vous souhaite une bonne fin de conférence